Aujourd'hui je vais vous montrer la deuxième snapshot de comme vous voulez parce que c'était la 1.17 partie 2 donc voilà il y a rajouté ils ont rajouté des trucs alors par contre il faut faire comme le point partie 2 ça veut dire qu'il faut Adopter, euh, il faut activer ce petit coche, ce petit truc là. Donc voilà, et on crée. Et oui, ils ont ajouté beaucoup, beaucoup de mobs. Et bah, ils ont ajouté des mobs, ils ont ajouté des nouveaux objets. Et je vais tout de suite vous montrer ça. Ah. Oui, ouais, un mob, un mob, pas. Qui est à bien dans les grottes et tout, je dis pas plus si vous voulez pas vous faire spoil non plus. <rire> et ce mob il spawn que dans l'obscurité, il ne spawn pas dans la journée. Vous pouvez mettre la nuit, ça va spawn, mais si vous, vous mettez pas vers la nuit, il spawnera pas. Ou dans l'obscurité, si c'est dans la grotte, dans l'obscurité, parce que le mec a peur, a peur du soleil, un truc comme ça, donc du coup il rentre dans sa grotte et mais je vais vous montrer la nuit, la journée Alors, je prends les mobs Je vais vous montrer d'abord les mobs Donc je vais faire un truc mob et un truc objet Alors voilà, on va faire Ici ce sera les nouveaux mobs, ici objet Donc euh, vous ne voyez pas normalement Hop objet, voilà des nouveaux objets Dans Minecraft, la deuxième update Voilà on va prendre 19 moi je vais l'appeler plutôt un point 19 parce que là c'est dans la version de Minecraft c'est marqué un point 18. C'est pas pris un point 17 partie 2. Normal. Normal ils, ils peuvent pas. <rire> en même temps ils peuvent pas. Donc voilà, j'ai tous les objets. Voilà, normalement j'ai tous les objets de la point 18, 19, Et c'est parti Donc attendez, j'ai.. Bon, c'est pas vraiment un nouveau objet. Nous bon, il nous faudra du loup, bon c'est parfait, y en a un à côté ici donc le premier mob il s'appelle le Warden voilà je pense que vous avez dû déjà en parler du, du Warden bah lui il spawn que euh, dans l'obscurité comme je vous dit tout à l'heure il spawn que dans l'obscurité, il est pas dans le jour et voilà il pas dans la lumière ne le mettez pas dans la lumière sinon il... je vais vous montrer dans le jour D'abord, j'ai mis la nuit, mais je vais vous montrer l'animation dans le jour et dans la nuit. Je vais vous montrer tout. Le jour, bah, il n'y a pas trop le soleil, du coup il rentre dans la grotte. Bon, là, il rentre dans la glace. Tu m'as compris Donc voilà, c'était assez rapide. Hein et, minuit. Ah, par contre, ouais. ouais. Comme... Euh, il est là. Il fait ultra. Il est aveugle. Il faut savoir une chose, c'est qu'il est aveugle. Il se dirige par rapport au bruit. Il attaque tout le monde. Là. Oh putain oh Il y avait une patate à ta, à ta gueule. Ah c'est violent. Regardez, il y a un lapin qui a fait du bruit. Il va y aller vers le lapin. C'est un truc de dingue. Regardez. Il va aller vers le lapin. Regardez, Il a attendu le bruit. Il a entendu le lapin, il va aller vers le lapin. C'est un truc tout. Par contre, ça fait un truc obscurité à chaque fois. Je peux pas l'enlever ça. C'est lui qui le fait lui-même. Allez, ah oui, ça fait assez pas mal. Bon, après, il y a une animation. Une animation quand il spawn. Il faut mettre ce truc. Et il faut faire du bruit à côté. Il va spawn normalement. Et... Un indien je ne sais pas si ça spawn. On, on, on a un petit battement de cœur aussi, ce qui fait ultra peur. Ça, bon, il faut juste se déplacer à côté de lui. On veut le tuer. Il y a beaucoup de Oui hein. Il se dirige vers le bruit. C'est un truc de dingue, ce qu'ils ont réussi à faire. Ils se dirigent vers le Win, donc c'est un peu dangereux. Ah, il leur compte. Ça va être plus rapide hein, si on fait une commande. Ils sont des jours. Voilà. voilà. Il s'en va. Le ski qu'il fait bon. Hein. Ouais, il est... il est parti. Ouais. Oh la vache. <rire> on est là, le jour 5. Hein. Minuit. Yeah. Normalement oh, il va spawn. Vu qu'il entend du bruit, le truc là il appelle. Non, il devrait spawn. Je ah, il n'a pas reçu l'appel. Wow. C'est le jeu qui fait ça, des hein, petits clignotements. Bon, tant pis. Vous avez vu le, le Warden Vous l'avez vu donc, on a vu quelques objets, on a vu ce truc là qui appelle le Warden. faut pas trop s'en approcher en faisant du bruit Bon, ouais, maintenant c'est le. ah ou... la way, A la way, je sais pas comment on prononce le mob. En gros, ça te dérange pas, je vais enlever ce. C'est chiant. Non, c'est bon, il est là en vue. Donc, le prochain mob, il s'appelle A la way. C'est un petit truc euh, luisant comme ça, qui fait de la lumière la nuit. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Oh putain. Attends, voilà. Donc c'est bon. problème. Donc oui, le Halaway, ah, oui, il est parti. Hein. Ah, je sais pas si vous voyez bien. C'est ah, un truc comme ça volant. Donc, ouais. Donc pourquoi je voulais des... Euh, je vais prendre les accessoires avec les grenouilles. Avec les... Oh, ai... <rire> Voilà pourquoi je voulais de l'eau. Parce qu'ils ont ajouté des... Parce qu'ils ont ajouté les grenouilles. <rire> C'est une blague, et forcément avec les grenouilles, bah, les têtards, bien sûr. Les petits têtards là, oh, regardez, Un têtard qui bah, saute. Oui, oui, oui. oui bon, c'est pour vous. voyez, Têtard dans un seau, c'est pour ça que j'ai pris un têtard avec un seau, du coup, forcément, bah oui, ça spawn de l'eau. Et œuf de grenouille, donc ça va faire spawn. On pourrait dire que c'est un oeuf de têtard, hein, mais non. Ça spawn que sur l'eau, ces choses-là. Ah, bah, ils pondent des œufs dans l'eau. Ils font éclore, bon pas tout de suite hein, on va attendre un petit peu. Et des trucs qui font de la lumière la nuit, regardez. Ah oh, une grande truc de lumière euh, nacré, verdoyant ou or Verdoyant. Oh putain la vache je... Bon oh, oui, ça fait fondre la neige. Ah hein. oh, c'est des trucs de couleur hein, et c'est ultra stylé. bon là, voici pour les mobs. Euh... On a fait le tour des mobs, on a des blocs assez chelous Donc on a vu ces blocs là, hein. mais je préfère faire ça Voilà, on a un bloc qui est pas traduit pour l'instant, c'est le reforcelle display. Je sais pas, c'est juste un bloc de décoration Ouais, c'est chouli, on voit, ouais, c'est sympa On dirait des champignons qui sont montés un peu l'autre ouais, ouais, on dirait des champignons vraiment Ouais voilà, ça c'est cool bon, voilà. et le truc ah, le truc génial de la mise à jour euh, pas le meilleur parce que je préfère le Warden parce que Warden c'est le mot que j'attendais depuis longtemps en fait c'est le coffre boy. donc le chest bot donc le bateau avec un coffre qu'on peut ranger notre inventaire dans le coffre avec un bateau. Donc si vous êtes en pleine mer, bon là on n'est pas en pleine mer, moi je vais tester, enfin si on peut tester un peu. Là je suis en pleine mer. Imaginez qu'on est en pleine mer. Je peux ranger mon stuff à l'intérieur en pleine mer et du coup on peut faire une maison en pleine mer. Bon, a, on a deux secondes de collision avec ce bateau et après on tombe, on tombe dans, dans l'eau. Ça c'est bizarre en vrai. Ouais. Et on a ces blocs là. Ah du warden. Freshpoint Warden, j'ai l'impression qu'il qu faut quand même que tous les blocs là pour faire euh, spawn le Warden. Ça, le truc qui fait appeler le Warden et qui revient du bruit. Il apparaît, regardez, l'animation de ouf. Voilà. a donné une patate. <sum> eh <Hundred> <peach> <creature> bah écoutez les amis, on va ça. Oh putain <Gaussian> <rire> Oh mon dieu Oh mon dieu Eh bah écoutez les amis on va s'entendre là pour aujourd'hui pour cette mise à jour géniale. Que... Les grenouilles, le Warden, tout, tout ça, tout ça, tous les objets nouveaux. Bien sûr, il faut activer ça dans les paramètres. Il faut activer ça dans les paramètres. Euh... Ah putain, ça fait une seule nuance de lumière là-bas. Je, je sais pas si vous voyez. Ah oh, c'est stylé. Bon, bref, on va s'arrêter là. Et euh, ouais, et il faut activer ça dans les paramètres pour activer la mise à jour les nouveaux objets. Putain. Et on a un battement de cœur. Ça veut dire que. Je sais pas si vous entendez. Bon bref, on va là, merci à tous on regarde de défoncer les trucs là-bas. Et merci à tous. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ciao L'autre le plus long que j'ai jamais fait. Quoi. Okay.